J'avais juste envie de partager avec vous mes derniers petits achats en rapport avec Disney. I'll be, I'll be. Ça va faire depuis le printemps 2021 que j'accumule un petit peu ma liste d'achats pour vous la présenter vous allez voir qu'en six mois j'ai pas acheté grand chose pour deux raisons la première des raisons financières la seconde c'est aussi parce que vraiment j'aime pas accumuler trop de choses avoir trop d'objets je trouve ça terriblement angoissant je sais pas pourquoi et du coup j'achète vraiment quand j'ai un coup de cœur ou voilà même si bien sûr parfois je suis aussi un peu victime de la société de consommation on va pas mentir et dans l'ensemble j'essaye toujours d'être un minimum raisonnable et de m'autoriser de temps en temps des craquages. Tout ça pour dire que j'aurais pas grand chose à vous présenter mais voilà c'est mes petits achats et j'en suis ma foi contente. Surtout que dans l'eau il y a quand même pas mal de cadeaux pour le coup vu que j'ai fêté mon anniversaire à la fin du mois de mars. Le premier item que je vais vous montrer c'est pas vraiment du Disney mais quand même un petit peu. Je parle de la poupée de collection Chang'a qui est donc la déesse de la lune dans le film de Glen Keane Voyage sur la lune. Si vous ne l'avez pas vu, il est dispo sur Netflix et c'est une merveille. Et deux amis m'ont très gentiment offert cette poupée qui vraiment me faisait de l'œil pour mon anniversaire. Je vais vous montrer un petit peu les détails mais franchement elle est incroyable, je l'adore. Alors elle est un peu compliquée à positionner parce qu'elle a ça derrière, du coup je ne peux pas complètement l'asseoir. J'ai trouvé une position qui lui convient. Voilà, sa coiffure est assez élaborée. Franchement je l'aime de trop dans cette version et il y a aussi bien sûr Jade le lapin qui va avec, enfin le lapin, le lièvre plutôt et voilà je suis très très heureuse de cette très jolie poupée. Glenn Keane, le réalisateur, est en partie connu pour avoir bossé en tant qu'animateur et scénariste pour Disney, notamment sur Tarzan, La Belle et la Bête, Aladdin, etc. Plein d'autres classiques. Toujours pour mon anniversaire, j'ai reçu de ma petite Akiko Disney ce très joli Loungefly. Fly. Je ne sais pas pourquoi je veux dire Loungefly à chaque fois. On prononce pas le E. Mais pourquoi pourquoi à chaque fois je veux dire ce E Ce très joli portefeuille Launchfly à l'effigie d'Hercule qui comme vous le savez probablement est un de mes Disney préférés. Si vous voulez voir comment c'est à l'intérieur, ma foi, voilà, porte-carte, petit coin. Il est vide parce qu'en ce moment j'en ai pris un autre mais je l'adore. Ferme-toi et voilà, il est trop trop trop joli. On m'a également offert le steelbook de Ratatouille qui manquait à ma collection et que vraiment je voulais absolument, donc merci encore une fois. Mais malheureusement il est chez mes parents puisque moi j'ai pas encore de lecteur Blu-ray dans mon appartement, je l'ai laissé là-bas. Et mon dernier cadeau c'est cette très jolie Funko Pop d'Esmeralda que je n'avais pas dans ma collection, j'avais acheté quasimodo il y a quelques mois, peut-être fin 2020 et je m'étais toujours dit qu'un jour il faudrait que j'achète Esmeralda pour aller avec et euh, voilà on me l'a offert donc merci encore à la personne. Elle est vraiment super bien faite, enfin voilà les Funko Pop à chaque fois c'est de plus en plus réussi au niveau de la réalisation je trouve enfin de la fabrication plutôt. Je collectionne un peu moins les Funko Pop en ce moment parce que j'en ai déjà une petite trentaine ou quarantaine, et je me dis c'est déjà pas mal. Mais celle-là, je la voulais vraiment, puisque j'avais quasimodo, voilà, il me fallait Esmeralda. En plus, c'est un personnage assez rare, qui a pas beaucoup d'objets de collection à son effigie. Je suis très très heureuse de l'avoir. Je me suis pas encore acheté les pop de Raya, mais je vous avoue qu'elle me faisait vraiment de l'œil, parce que j'ai adoré ce Disney. Donc je me tâte peut-être à me les acheter d'ici la fin de l'année, mais je suis pas sûre à 100% encore, on va voir. Ensuite, on va passer à mes deux gros achats, je dirais, de ces six derniers mois. J'ai acquéri mes premiers sacs Loonfly et franchement, je suis... Très très contente, le premier que je me suis acheté c'est celui-là qui était vraiment je pense le graal de ma wishlist list -like. Fly. Je le trouve très beau, Réponse, c'est un de mes Disney préférés, c'est une de mes héroïnes préférées, un de mes films préférés tout court et je trouve le sac vachement réussi. Je vous montre un peu l'intérieur, c'est euh, le logo pour les 10 ans de la sortie du film. Et voilà, je l'aime de trop. Mon deuxième sac lunchfly, je viens juste de l'acquérir tout début du mois de septembre. Il s'agit de celui des hercules Des Hercule, Hercule tout court. Je sais pas pourquoi je mets des E bizarres partout. Hercule, le modèle avec les muses que je trouvais vachement joli. Et puis pareil, les muses, on les voit pas souvent mises en avant. Même si j'ai bon espoir que des goodies Hercule sortent d'ici quelques années, puisque normalement un remake est prévu. Et je dois avouer qu'un des côtés positifs du fait d'avoir des remakes, c'est qu'au moins ils ressortent des goodies à l'effigie, à la fois du remake mais aussi du dessin animé d'origine, donc clairement. Et j'adore ce sac, il est très très joli. Il est en, en suédine, je pense. Au niveau des détails, on est là-dessus. Et voilà, pour l'intérieur, on est sur les petits nuages de Zeus. <rire> Je le trouve vraiment vraiment joli. Par contre, niveau pratique, le réponse est quand même plus sympa. Déjà parce que il s'ouvre. Je sais pas si vous allez voir là, mais le, le réponse il s'ouvre comme ça par le haut. Donc c'est plus facile. Je peux mettre mon portefeuille, le lunchfly dedans. Alors que lui, c'est vraiment juste une petite poche. Et donc je peux moins. Mettre deux choses dedans même si je peux quand même Mettre des trucs et aussi il n'y a pas les côtés D'ouvert pour le coup sur celui-là C'est cousu tandis que dans mon réponse Je peux glisser des choses et franchement Ces petits trucs sur le côté c'est vachement pratique <rire> Voilà donc mes deux bébés Loonfly, il y en a un que je veux absolument Je ne sais pas s'il est encore dispo C'est celui euh, d'Aurore et Philippe Je vous mettrai l'image en barre d'infos Mais je pense que j'avais fait, fait ma wishlist Loonfly dans un de mes vlogs Et voilà quoi je veux absolument Celui-là il m'obsède, je l'adore on va maintenant passer aux pins, et depuis fin mars, il y en a trois nouveaux qui ont rejoint ma collection. Le premier, c'est celui de Sisu de Raya et le Dernier Dragon, que je trouve vraiment très très très très très joli. Et je suis retournée sur le parc la semaine dernière, donc début septembre, et... Il restait des pins Raya, mais plus celui de Sisu. donc je suis vraiment trop contente de l'avoir acheté. Je pense qu'il reviendra, je crois pas que c'était un pin ce genre rare, mais pour le coup il est victime de son succès, j'ai l'impression. Donc euh, voilà, je suis trop heureuse de l'avoir et oui je vous le remonte parce que voilà, euh, il est très beau et on ne se lasse pas de sa beauté. <rire> Mon deuxième pin, je l'aime aussi beaucoup, c'est celui... Des frères euh, yann et barley du film pixar en avant il est vraiment très très réussi lui aussi et c'est un duo que j'aime tout particulièrement qui m'a beaucoup touchée et émue dans le film donc j'avais trop envie d'avoir un truc à leur effigie et en plus un pin ça colle vraiment bien à l'ambiance un petit peu du film avec ce côté fantasy urbaine un style un peu patchwork années 90 au niveau de l'esthétique vraiment je l'aime beaucoup et mon dernier Pins, je l'ai acheté euh, début septembre. Il s'agit d'un Pins de la Belle et la Bête, puisque j'en ai fait, je me suis rendu compte que j'avais rien à l'effigie de ce Disney, qui est un peu normal, puisque si vous avez vu ma vidéo sur mes zones populaires opinions Disney, contrairement à la grosse majorité des gens, la Belle et la Bête, un ben, Disney que j'aime plus que ça pour plein de raisons, même si j'aime bien Belle et certains personnages secondaires, et que je reconnais volontiers que c'est un classique d'animation réussi quand même, et même si je suis pas fan de ce film, ça me chagrinait de rien avoir Même si c'est loin d'être ma princesse préférée, j'aime quand même bien Belle Et puis elle a des tenues assez faciles à faire en Disney bone on va dire Et donc je me suis dit que j'allais me prendre un pins justement Et j'ai pris celui de Zip En ce moment il y a une collection de pins la belle et la bête à Disney Et franchement ils sont tous super réussis Et moi j'ai pris celui de Zip parce qu'il est trop mignon, j'adore ce personnage Et franchement j'aime trop cette représentation quand il fait des bubules, il est trop chou donc je suis très contente de l'avoir aussi. Et c'est mon premier objet, la belle et la bête. Et pour le plaisir des yeux, je vous le remontre. <rire> le dernier objet que j'ai à vous présenter, puis il me restera plus que 3 livres à vous montrer. C'est le petit craquage que j'ai fait à Disneyland Paris la semaine dernière en plus du pin's. Comme j'avais un petit budget et que je voulais quand même me ramener quelque chose. J'ai craqué pour ce magnifique verre ratatouille que je trouve, mais juste trop trop beau quoi, les détails l'esthétique, j'adore regardez-moi ça, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y ait Emile juste là je sais pas pourquoi, je trouve ça trop mignon avec tous les petits dessins de nourriture enfin vraiment ce verre je le trouve trop beau en plus il est vraiment grand il fait voilà la taille de ma main presque et J'adore, j'adore, j'adore. J'en ai pris deux, c'est les deux mêmes. Et ouais, désolé, il est un peu sale parce que je viens de boire dedans. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il était dispo que dans la boutique World of Disney du Disney Village. Et il m'a coûté 5 euros sans la réduction passe avec, je pense qu'il m'est revenu à peut-être 4 euros ou 4,50€, enfin voilà, je trouve que c'est un très joli objet de vaisselle et de maison, que ça, ça fait objet Disney mais sans que ce soit un truc kitsch ou too much, et puis c'est un objet ratatouille qui fait partie de mes Pixar préférés, je vous invite à voir ma vidéo top 24 des films Pixar d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, j'avais rien encore à l'effigie de ratatouille, Là, même si j'adore ce Pixar, je vous avoue qu'en termes d'objets, d'univers plutôt de collection, c'est pas non plus c'est pas non plus ce que je préfère c'est pas le Disney Pixar qui me vend le plus de rêves en termes d'univers clairement, mais justement je trouvais que ce verre était pour le coup vachement joli et vraiment il m'a fait de l'œil tout de suite je termine avec la partie Disney Book et ça va être très rapide puisqu'il s'agit de trois petits golden books je crois que le premier je l'ai eu en tout début d'année et que je vous l'ai déjà montré dans un haul en fait mais bon c'est pas grave, je vous le remonte parce qu'il est chouette, il s'agit du petit style, j'allais dire style book non, golden book de Frozen 2 que je trouve vraiment très très Joli. Je sais plus si je l'ai acheté ou si on l'a offert. J'ai un petit doute. J'espère que la personne qui me l'a offert ne m'en voudra pas si j'ai oublié. Euh, voilà. Si ça se trouve, c'est moi qui me le suis acheté. Hein. J'ai, j'ai aucune mémoire, c'est insupportable. Je vous montre ou remontre un petit peu les dessins parce qu'ils sont vraiment super jolis. J'aime beaucoup le graphisme à la main comme ça. C'est un petit régal. Même si j'ai une frustration qui est pas sur les, les dos des livres, les numéros ou les titres sur ces éditions-là. Franchement, je. Si tu le prends dans ta bibliothèque, tu sais pas lequel tu prends. Heureusement qu'ils ont résolu le problème avec une nouvelle édition, puisque regardez le dos de celui-là. Tout est marqué, le numéro, le titre. Il s'agit du du book. Eh, j'arrive pas à dire Golden Book. Hein. Du. Oh, j'allais encore dire Steelbook, mais ça suffit enfin. Du Golden Book d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai acheté à la librairie, euh, anciennement WH Smith sur Rivoli. C'est une librairie anglophone que je trouve super. Je crois que maintenant il s'appelle Smith Son ou alors c'est juste leur, leur raison sociale qui a changé de nom, je sais pas. Je me le suis acheté parce que vraiment j'adore l'univers et l'esthétique d'Alice au Pays des Merveilles. Et il est trop trop beau. Je vais vous montrer les images à l'intérieur mais quel régal c'est pareil. Oh là là là là, j'adore. J'adore. Une image où on voit un petit peu plus les personnages et les décors. Une petite dernière pour la route parce que vraiment il est trop beau. Le thé avec le chapelier, voilà. Je pense que c'est vraiment mon petit chouchou de ma collection pour l'instant. Mais même si j'en ai que trois. Mon dernier steelbook, pour le coup c'est un cadeau, je m'en souviens. Il vient de ma petite Wapi. C'était aussi pour mon anniversaire il me semble. C'est celui de Raya et le dernier dragon. Qui est vraiment très chouette aussi. C'est un Disney pour lequel j'ai eu un coup de cœur, même si je l'ai pas eu le premier coup, il m'a fallu le deuxième ou le troisième visionnage pour vraiment me rendre compte de la richesse et du sens euh, du détail et de la narration de ce film. Et voilà, le Style Book est très chou. <rire> J'en ai marre, j'arrive pas à dire Golden Book, c'est insupportable. Le Golden Book est très mignon. Voilà, je vous montre pas trop vers la fin si vous n'avez pas encore vu le film pour ne pas vous gâcher la surprise. Voilà, voilà, il est quand même vachement joli. Et puis, et dernière petite page pour le fun. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais une fois encore, par contre, il n'y a rien sur le dos. Voilà donc ma petite collection de Golden Book Disney, dont je suis plutôt fière. Et je compte en avoir un petit peu plus. Mais pas tous, parce qu'il y en a certains dont je trouve les dessins pas spécialement jolis ou marquants. Enfin, vraiment, je pense que je m'achèterais ceux qui me plaisent particulièrement en termes de design. Vous voyez, par exemple, les Golden Book Frozen comme ça, euh, pff, bah, ça me vend pas du rêve. Je préfère tellement celui-là, qui a une esthétique beaucoup plus remarquable pour moi. Le Lao est sympa aussi. Peut-être que je me l'achèterais, même si je suis pas fan de ce, de ce Pixar. Mais j'aime bien l'esthétique et... Le Toy Story aussi est vachement mignon. Je l'aime beaucoup. <rire> j'ai terminé de vous montrer tout ce que j'avais acheté en 6 mois. J'espère que vous avez peut-être eu des petits coups de cœur ou des petites idées pour vous-même ou pour d'autres personnes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est l'objet que vous avez préféré. Même si j'adore absolument tout ce que j'ai, j'ai vraiment un petit faible pour mes verres à tatouille. Vraiment, je ne m'explique pas, mais... Je les adore. Je vous laisse donc ici, et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime si jamais vous avez aimé celle-ci. En attendant, prenez soin de vous, et puis peut-être qu'on se retrouve bientôt sur mes réseaux sociaux pour discuter d'ici la prochaine vidéo. Allez, ciao